Hey Bienvenue C'est cool de vous voir ici J'allais justement vous montrer comment acheter Super Malin avec Super Plus. D'abord, moi, j'ouvre mon app Maïdelaise et je vérifie toujours mes promos et mes réductions avant de faire mes courses. Mais c'est pas tout J'ai plein d'astuces pour vous. Je vous montre Allez, je vais vous filer 4 conseils Super Malins pour tirer un max de votre Super Plus. Allez dans le menu principal de votre app Maïdelaise, quand vous cliquez sur Nutri... Vous pouvez voir si vous avez une réduction de 5, 10 ou 15% sur les produits NutriScore A et B. Et là, regardez, vous pouvez épargner jusqu'à 30 euros par mois sur plus de 5000 produits. Ouais, aussi sur ça. J'ai tout ça pour des cacahuètes, quoi. Pas mal, hein En tant que Super Plus, vous profitez de promos en plus des promos existantes. Cliquez sur Shop et ensuite sur Promotion. Ici, vous trouverez toutes les promos réservées aux membres Super plus. Ça fait de belles économies. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. N'oubliez pas de regarder vos ideals e perso avant de faire vos courses. Cliquez sur Profil et puis sur Mes eDeals. Pensez-y, ça vous permet de gagner des points plus vite. Activez-les avant de faire vos courses, puis faites vos achats en ligne ou en magasin. Et voilà. Points se retrouvent automatiquement sur votre compte Super Plus. Let's go! Yeah. <rire> <rire> que pouvez-vous faire avec tous vos points Super Plus? Pfiou. Plein de choses. Cliquez sur points dans l'écran principal. Par exemple, vous pouvez les échanger contre des produits. D'ailleurs, avec des points, ça vous coûte encore moins cher. Vous pouvez aussi soutenir un club ou une association caritative. Oh. Ou bien, Obtenir des réductions chez nos partenaires. Oh Ou avoir des réductions de 5 euros chez Deleuze. Super non Enfin, je veux dire, super plus non Voilà, c'est si simple d'acheter super malin. Vous voulez faire pareil Téléchargez, ouvrez l'app Deleuze, découvrez chaque semaine d'autres promos ou e-deals et pensez à utiliser votre app en magasin ou en ligne. Super, hein Les super plus achètent super malin.